nous a vraiment racheté et qui a donné réellement le prix qu'il fallait pour que nous puissions maintenant être un peu plus libre. C'est merveilleux de pouvoir voir aussi la détermination de ce sauveur lorsqu'il entra dans le monde alors que l'Écriture disait de lui, il dit que l'Esprit Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a envoyé pour apporter de bonnes nouvelles pour moi. Et aussi pour libérer les captifs, et pour proclamer une année de grâce. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour toutes les bonnes paroles qu'il a réellement manifestées, annoncées et qu'il a aussi accomplies pour notre délivrance. Nous étions réellement pliés, nous étions enchaînés et l'ordonnance qui était là nous condamnait, mais il a déchiré ça. Il a réellement pris notre place pour que. Nous, comment nous avons un puissant un Dieu merveilleux qui manifeste réellement son amour, comme notre précieux frère l'a lu, effectivement, et dit, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il est toujours et il le sera toujours. Parce que pour nous, il a fait des grandes choses et jusqu'à ces jours, nous réalisons nous, nous combien... Grande est cette grâce que le Seigneur Jésus a eu à pouvoir apporter. Parce que s'il si ne l'avait pas apportée, alors effectivement ce serait toujours la loi jusqu'à ces jours. Et comme Israël, lui, qui était le peuple de Dieu, et avec la loi, il n'arrivait même pas à pouvoir réellement aussi la mettre aussi en pratique. La chose était que, et le Seigneur, comme il pouvait bien le démontrer aussi dans le saint Écriture, que nous étions tous enfermés sous la garde de la loi. Je vais dire qu'effectivement fait, que euh, là, ce n'était plus l'homme qui disait, bon voilà, je vais, je vais le faire. En fait, c'était comme l'homme qui, si je ne fais pas, j'ai la punition. Donc euh, si je fais ceci, ben, voilà, je serai frappé comme ceci. Donc l'homme était donc dans la peur. Je ne devais pas le faire parce que je peur que ceci puisse arriver. Je peur que cela... Alors, les Saintes Écritures nous montrent ce que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté. La Bible dit que la loi est venue par Moïse. Et la grâce est venue par Jésus-Christ. Ah ouais. Ce qui veut dire qu'il nous a apporté réellement ce bonheur dans notre cœur, et surtout en plus quelle qu grandeur de ces dieux dans, dans, dans ce qu'il a eu à pouvoir faire. Vous vous rendez compte, qu'il et sœurs, quand nous pouvons regarder effectivement les, les, les, les juifs, c'était quelque chose de tout à fait aussi. Particulièrement différent parce que le peuple d'Israël était un peuple qui, depuis donc de générations, était instruit dans les choses de Dieu. Donc en fait. Euh, écouter la parole de Dieu et être dans, dans les choses qui concernent le Dieu du ciel, c'était des choses dont ils avaient déjà l'habitude de pouvoir se retrouver dedans. Puisqu'ils avaient donc le, le synagogue où ils pouvaient se retrouver, ils avaient aussi les temples, effectivement, et, et il y avait donc des rassemblements, et, et ce peuple, et la, la, la religion était quelque chose qui était vraiment présente dans, dans sa marche de tous les jours, effectivement. Donc, en ce qui concerne les choses des dieux, effectivement, on, on peut en parler, puisqu'ils ont eu à pouvoir le faire, ils avaient des filatères, évidemment, et les enfants, les enfants, des enfants, ils savaient qu'il bon, ne fallait pas faire ceci, il ne fallait pas cela, c'était un peu comme ce jeune homme riche-là, dont le Seigneur a, a eu à pouvoir euh, aussi... Euh, euh, alors a rencontré ici bien sur le chemin, il dit bon, bon maître il dit alors il dit mais la loi dit ne va pas il dit tout ça, tout ça j'ai fait donc il a fait tous ses efforts parce que c'était effectivement dans son, son environnement remarquez frères et sœurs ce, ce qui est extraordinaire ce que évidemment et comme on peut le voir, eux étaient conditionnés dans cela, connaissant effectivement les choses, et, et depuis donc sa jeunesse, comme le jeune homme riche je pouvait le dire effectivement, et tout ça, et la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ se le regarda et il est... Donc nous comprenons par là qu'effectivement, que c'était quelque chose d'habituel, d'entendre parler de prophètes, d'entendre parler que de, de Dieu a, a fait comme ça, du temps de nos pères, parce que il s'est référé effectivement à, à, à Abraham et nos filles, au, au patriarche, ainsi de suite. Donc, ils, ils avaient cela tout à fait présent dans leur marche, effectivement. Parce que Israël n'était pas une nation païenne. Donc, dans les choses qui concernent Dieu... Israël était instruit, vous savez, pour pouvoir euh, offrir ceci, et comment il savait sacrifier des culpabilités, de, de, de, de c'est culpabilité, ainsi, ainsi, les ainsi, suite, ainsi, des actions des grâces. Donc tout ça, ils savaient comment pouvoir faire, parce que les, les sacrificateurs et les lévites leur montrent effectivement comment les choses devaient arriver à pouvoir faire. Et puis ils ont eu des, des scribes aussi et des docteurs de la loi, ainsi de suite. Donc ce peuple était donc dans la chose. Mais, nous qui étions donc des nations, nous ne connaissions pas Dieu. En fait, nous étions effectivement des idolâtres. Nous adorions les arbres, nous adorions les pierres, nous adorions l'eau, et puis les feuilles, et puis les aliments. Donc tout ce qui était effectivement, parce que si vous voyez par exemple lorsqu'il arrive à Rome ou, ou à Athènes, effectivement, ainsi de suite, qu'il il trouve effectivement des statues qu'on adorait, comme il a effectivement dans leur mythologie avec Jupiter, ainsi, ainsi, ainsi, ainsi, et quand on va maintenant dans le fin fond de l'Afrique, ben, ça ce sont des arbres qu'on adorait, des calbasses, mais beaucoup de choses, effectivement, ces hommes, écoutez très bien, s'il vous plaît, ces hommes et les femmes, effectivement, et leurs enfants, de génération en génération, ils n'étaient que des idolâtres. Donc ils ne connaissaient que le bois, la pierre, les dianes, les ceci, les jupiter, et puis bon, les calbasses, et puis les arbres, et puis tout un tas de choses. Donc en fait, il n'y avait rien, effectivement, qui pouvait avoir effectivement quelque chose des de Dieu, dans le sens qu'ils avaient la connaissance d'une chose comme était divin. Et ce qui était pour eux dans la sorte des divins, effectivement, c'était donc les idoles qu'ils avaient. Quand ils adoraient comme ceci, comme frères et sœurs, pour que nous puissions aussi réaliser la puissance de Dieu, dans ce que les Saintes Écritures nous montrent réellement, l'action, l'action de ces dieux, comment est-ce que Dieu, effectivement, manifeste sa puissance. Ces hommes et ces femmes et tout cela, des, des nations qui n'avaient aucune connaissance, effectivement, de, de ces dieux et, et qu'ils n'avaient aucune connaissance même de, de la religion, effectivement, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, ils savaient comment faire les choses pour Dieu, ainsi c'était donc dans leur, dans leur sang, dans ce qu'ils étaient, effectivement. Et ceux-là, non, c'était des hommes et des femmes éloignés, lointains. Regardez ce qui est particulier, ce que, comme l'Écriture nous le montre, effectivement, dans le livre des Actes, ce jour-là, Paul, effectivement, et Dieu est Dieu Il est grand. Il est vraiment grand. Et Paul, d'abord, c'est le Seigneur qui dit une chose, il dit, pendant qu'ils jeûnait, qu'ils priaient, acte 13, pour les 16 Il y avait ces jours-là aussi des docteurs, et ainsi de suite, et des prophètes. Alors, pendant qu'ils jeûnaient, priaient dans leur ministère, effectivement, le Saint-Esprit, maintenant, pour les lire, acte 13, pour qu'on puisse voir effectivement la chose. Acte 13, verset 1, il dit. Il y avait donc dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs Barnabas, Simon, Simon appelé Niger, et puis Lucius des Sirènes, Manaël, qui avait été donc élevé avec Hérode et autres, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai donc appelés. Donc effectivement, ils étaient donc occupés à, à pouvoir euh, servir le Seigneur, ou c'était toujours parmi eux, ben effectivement, hein. et alors, il, et pendant qu'ils jeûnaient, parce que c'était des prophètes et, et, et aussi des docteurs, le dire, et pendant qu'ils priaient, servaient le Seigneur dans la mission, et puis jeûnaient aussi, c'est le Saint-Esprit, lui, qui vient, qui dit, « Mettez-moi pas, sur les la Mars pour l'œuvre à laquelle je les ai réellement appelés. Et c'est ainsi que, ayant entendu cela, ils ont obéi, ils ont prié pour eux. Et c'est comme cela que ces, ces deux frères se sont donc mis en route, non pas parce qu'ils voulaient faire quelque chose, mais parce que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose au travers d'eux. Et c'est comme cela, et, étant parti effectivement, parce que comme le Saint-Esprit le voulait. Ils avaient aussi la grâce de pouvoir aussi avoir la conduite du Saint-Esprit pour aller à l'endroit où le Saint-Esprit les conduisait. Donc puisqu'il les a appelés effectivement, il avait donc la charge de pouvoir également aussi les conduire. Et c'est comme cela qu'ils commençaient à pouvoir partir et parcourir. Et alors ils sont arrivés. Comme vous l'avez venir effectivement dans, dans les scènes d'écriture les ici, l'écriture que vous connaissez. Et là, l'écriture nous parle ici effectivement ils ont commencé à voir prêcher aussi ici, chapitre 13, verset 38, par là effectivement. Alors ils parlaient, ils prêchaient effectivement, et là ils s'adressaient effectivement aux Juifs les jours du sabbat, ils sont donc rentrés dans la synagogue effectivement, et ils prêchaient, ils montraient effectivement aux Juifs, parce que vous remarquez très bien ici, au chapitre 13, verset, verset 26, il dit. Homme frère, donc, il dit, fils de la race d'Abraham, c'était pas de païen, hein? fils de la race d'Abraham, et vous qui créez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été donc envoyée. Mm -hmm. Donc, effectivement, il s'est donc adressé, comme disons qu'on a parti, vers les juifs, effectivement, observez très bien, frère. Parce que il savait que les juifs, c'était des gens qui étaient donc instruits dans les choses comme les choses de Moïse, la parole de Dieu. Et si quand on va leur apporter la parole de leur montrant effectivement l'accomplissement de la parole. Étant donné que ce sont des gens qui connaissent effectivement des brûlages, effectivement, des générations à générations qui connaissent le Dieu d'Abraham, eh cela va être quelque chose qui va passer facilement. Qu'ils allaient réellement recevoir, parce que, normalement, leur cœur, parce que, dans leur pensée, les Paul et les Barba, se disent, mais, nous sommes heureux, parce que nous y allons, parce que ceux-là sont nos frères, ils ont, ils ont aussi entendu la parole de Dieu, ils vont croire, donc, eux de chez eux, ça va passer comme une, une lettre à la poste. Parce qu'il dit ici, si, homme, eh, frère, il dit eh, fils de la, la race d'Abraham, et vous qui craignez donc Dieu, c'est à vous que cette parole de Dieu de salut, pardon, a été donc envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en les condamnant, ils ont accompli donc les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoi qu'ils ne trouvassent en lui rien, qui fût digne de mort. Ils ont donc demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, il les descendirent donc dans les, de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est donc apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Faut que vous compreniez de quelle manière cet homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, parlait effectivement au peuple et dit, mais... Voilà d'abord, ils, ils ont accompli d'abord l'écriture à, à son endroit, effectivement, ils l'ont crucifié, ils l'ont fait ceci, ils l'ont fait cela. Parce que si vous vous souvenez très bien, quand nous lisons cela aussi là, dans le synagogue, effectivement, il était parlé effectivement de cela, de ces prophètes qui devaient venir, comment ils souffraient effectivement. Ils n'avaient pas prêté attention, mais quand il est venu, alors, on a accompli cela à son endroit. Donc, il parlait aux gens qui connaissaient quand même les écritures. Oh, yeah. Et Satan, ces gens-là, fait avec cet empressement, dire Oh mon Dieu, je vais leur montrer effectivement que le Dieu que nous servons, ah, il n'a pas changé. » C'est comme s'il y avait un temps, effectivement, où on ne le voyait pas agir. Non, il a attendu son temps, effectivement, pour que la promesse puisse accomplir. Eh bien, il a accompli. « Je veux que vous preniez son conseil cela, pour que vous sachiez que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, il est toujours le Dieu fidèle, et que ce Dieu, ça parle toujours la vérité, et il accomplit toujours. » Allez, continue en disant, « Il les très bien. » Ils l'ont donc dans, ils ont déposé dans un sépulcre, mais Dieu, mais, tout, mais Dieu l'a ressuscité de mort, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui et à Galilée à Jérusalem. Et qui sont maintenant ces témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Voyez donc, il a mis même l'accent de tout son cœur. Il dit, oh là, là, là nous vous annonçons à vous cette bonne nouvelle. Vous, vous qui êtes juifs, vous qui connaissez les chrétiens, vous qui êtes les enfants d'Abraham, vous qui savez effectivement que le Seigneur, quand il a dit par les temps passés, effectivement, il a dit à Abraham, il dit, mais ta procédure sera servie pendant 400 ans. Vous vous souvenez quand même, il y a 400 ans, je les ferai sortir. ils sont restés pendant des années, ça années, peut-être oublié, mais au oh, temps Dieu est venu, Dieu a envoyé effectivement Moïse, et vous le savez. Et c'est Dieu accompli effectivement tout au long de ses Et c'est ce qu'il avait dit à Abraham, il a accompli sa possibilité. Et nous, autres, nous sommes vraiment dans la terre promise. Donc le Dieu d'Abraham est un Dieu de sa parole. Et ce Dieu avait fait la promesse. Il dit, mais aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'allégresse que moi, Messie il effectivement. Et qui es devenu Paul maintenant, parce que vous savez ce que j'étais auparavant. Qu Regardez ce que ce Dieu-là a fait de moi. Donc cet homme avait un zèle de son Dieu avec autant d'amour, parlant à un peuple auquel il croyait. Que ce peuple, effectivement, aurait des dispositions aussi bonnes, aussi aussi sainte, aussi, aussi, aussi gracieuse, madame, avec beaucoup d'allégresse pour pouvoir dire, oh là là, ils s'attendaient à ça, ils ont dit, mais oh, nous allons dans cette bonne nouvelle que la promesse, faite à nos pères, donc, la promesse faite à nos pays, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, il a même site l'écriture, pour qu'ils euh, comprennent que non, ces choses ne sont pas des choses étrangères pour vous. Ce sont des choses que vous connaissez. Parce que c'est un rapport avec les Écritures. Vous connaissez quand même. Vous vous souvenez croyez, vous croyez, vous croyez, quand on l'a amené devant le roi, il n'y pas dit, mais roi qui parle, tu, tu crois quand même au prophète. Vous vous souvenez, non? Bon, mm -hmm. roi qui part, tu crois quand même au prophète. Mm -hmm. Donc, effectivement, là, ils savent qu'Israël croit au prophète. Donc, les prophètes ont eu à pouvoir annoncer la chose, effectivement. Et là, effectivement, nous voyons que la chose s'est accomplie. Et il l'a accompli parce que ça a été écrit dans le saint d'été. Et puis, il dit Mais vous savez, notre Dieu a dit à Jérémie Mais que vois-tu donc, Jérémie Jérémie répondit Mais je vois une branche d'un Le Seigneur me dit Mais tu as bien vu, Jérémie Car moi, l'éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc il a veillé et il a accompli donc pour nous, donc Dieu l'a ressuscité, effectivement, en c'est c'est ce qui était écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, j'étais donc engendré aujourd'hui, qu'il ait ressuscité les morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, mais c'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont donc assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton soeur voit la corruption. Donc il les ramène toujours dans les Écritures. Pour leur faire comprendre qu'effectivement, que notre Dieu, nous, lui, il veille sous sa parole. Donc il accomplit effectivement que vous êtes la rage d'Abraham. Et vous savez que notre père Abraham a été aimé par Dieu parce qu'Abraham avait confiance dans la parole. Et Dieu lui avait fait, effectivement, pour promesse de Dieu à nous déclarer. Et nous aussi, nous sommes là, la possibilité d'avoir nos croyants dans les écritures, effectivement. Et voilà comment les choses sont passées, et Dieu a accompli cela. Et puis, continue en disant, « or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, il est mort. Et a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui qui est, Dieu Dieu ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Et certainement, peut-être qu'on pas la connaissance qu'on a, mais pas bien vu, effectivement, les mais voilà que... Dieu nous en a donné effectivement la manifestation et la compréhension parce qu'il a accompli, puisque Christ notre Seigneur est ressuscité de mort. Or David, lui qui avait dit cela, effectivement, la vie est mort. Afin que vous compreniez, ce n'était pas David qui était concernée, c'était donc lui qui allait venir. Donc comme Dieu a veillé sous sa parole, donc il est venu et Dieu l'a ressuscité. Donc il parlait ainsi au peuple d'Israël pour qu'il puisse comprendre qu effectivement que ces choses, oh, ce sont des choses qui appartiennent effectivement à ce que leur Dieu leur avait déjà annoncé. Dans les choses à un peuple qui, dans la marche, effectivement, n'est pas comme les autres, effectivement, qui a des oreilles bouchées, non. Lui, au moins, il avait un Dieu qui, qui parlait par, par les prophètes, effectivement, et qui manifestait les massacres. Donc, le cœur de ce peuple devait bouillonner les joies. De reconnaissance, au frère, parce que c'était comme, s'il vous plaît, votre attention, pour l'amour de Dieu. C'était comme un terrain qui était déjà préparé. Allez. Vous allez rendez compte, de générations en génération. ils connaissent le Dieu d'Abraham. Donc ils n'adorent pas un autre Dieu, c'est seulement ces dieux-là. Ils en ont fait des témoignages et des preuves aussi puissantes. Amen. Amen. Donc effectivement, et, et, et Paul, effectivement, vous êtes l'Église en parlant de Dieu, en disant mais la grâce d'Abraham, ils vont croire la parole de Dieu, ils, ils vont croire cette parole, puisque c'est quand même évident. La preuve, c'est que moi, je suis, je suis une preuve. Mmh. Hier j'étais avec les salaires. Oui, oui. Donc ils savent, ils me connaissent quand même. Je persécuté au trans, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est lui que j'ai combattu. Voilà que je parlais de lui aujourd'hui. Mais aussi, il prouve effectivement au travers de ce ministère que moi Paul j'ai, effectivement, qu'il est vivant. Parce que nous étions là. C'est pas moi qui lui ai parlé. Amen. Alléluia. Je ne pas parti de moi-même. Et la prophétie est sortie. Et voilà, maintenant je suis sorti, et voilà. Nous sommes partis, et, et pendant que nous sommes dans terre, va partir, et nous parlons, je sais qu'il est là. Puisqu'il a dit, je serai avec vous. Je serai avec vous. Donc cet homme, il était vraiment dans cet élan de cœur avec l'Église, voyez-vous, avec beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, il dit, il dit mon Dieu l'amour, qui s'est merveilleux, parce que le Saint-Esprit lui donnant et lui donnait, il était heureux, parce que son âme se réjouissait, de voir comment cet esprit lui révélait. Et comme lui, il était aussi juif, il était le ténèbre, mais comment il avait, Il s'est réjouissait parce qu'il était un vase que le Saint-Esprit utilisait. Amen. Donc la parole qu'il disait, ce n'était pas lui, en fait, le Saint-Esprit, nous l'inspiré. Alors pendant qu'il prêchait, effectivement, il, il, il, il s'est réjouissait, lui-même dit, mais, mon Dieu, quelle grâce Il dit, mais si moi je me réjouis comme ça, et aussi doivent se réjouir. Amen. Parce que je suis aussi Israël. Et... J'étais dans les ténèbres, effectivement, jusqu'à ce que le Seigneur se révèle à moi. Et maintenant, c'est par cette parole, effectivement, que le Seigneur s'est révélé au sérieux. Donc, il était vraiment dans un état où il s'attendait à ce que la, la congrégation tombe là. Les gens-là qui étaient là, parce qu'ils font certainement croire et s'élever ici, faire un, un bruit des Alléluia, que même les voisins vont trembler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que c'est comme le jour de Pentecôte quand ils vont entendre cela, ils vont se réveiller, ils vont vraiment être dans, dans une telle allégance. Parce que c'est cela c'est passé avec non seulement le jour de Pentecôte, mais les jour aussi où Pierre était dans la nouvelle Amen. Après, non? Amen. Mais ces, ces gens-là, ils étaient là, puis ils ont entendu. Et quand ils ont entendu, mais c'est extraordinaire. Quand ah, quelque chose s'est passé, même le voisin peut se poser la question, mais. Quelle est la flamme il y a donc je connais. Amen, Alléluia. Cet c'est homme de Dieu dans, dans cet endroit où il s'est trouvé, effectivement, il en avait tellement. Dans, dans son cœur, il croyait, mais il dit, oui, c'est sûr qu'avec eux, c'est sûr et certain que les trompettes vont répondre. En fait. Amen. Les gens de côté, effectivement, vont se dire, mais aujourd'hui, dans cette dans synagogue-là, Alléluia, all, all, all, all, all, c'est autre chose aujourd'hui, parce que ce n'est pas comme d'habitude. Parce ouais. que, évidemment, il n'avait pas encore la lumière. Et là, l'homme apporte effectivement la parole de vie. Hein. Dans cet endroit-là, il lui a fait comprendre cela, nous continuons. Oh, Yo! Il continue mais là, avec, avec autant dans l'Église, parce que là, il dit ici, évidemment, ils vont il sauter des joies, ils vont comme des vols dans une étape. Vous savez ce qu'il a fait? Parce que regardez très bien. Vous posez la question, il y en a quest que qu'il le raconte. Regardez très bien, frère. La même parole, plus ou moins, a été prononcée chez qu'on Vous savez ce qui s'est passé? Mais ils sont sortis comme de vous. Ils ont sorti avec beaucoup de gens. Parce qu'il dit, mais il est bien, je connais qu qu ce qu'il était dit. Regardez très bien ici. Au chapitre, chapitre 10. verset 42. Parce que, d'abord, verset 39, il dit ça. Nous sommes donc témoins de tout ce qu'il a fait. Dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en dépendant au bois. Dieu l'a ressuscité les troisième jour. Vous suivez Amen. Donc c'est plus ou moins la même parole, non? Que Paul ici par en fait aux Juifs. Vous vous souvenez, non Il dit, il, il est donc, Dieu l'a ressuscité, effectivement, nous en sommes donc. Une bonne nouvelle, c'est que Dieu a promis pour nos pères, c'est notre raison, non C'est qu'il a promis à nos pères, Dieu l'a promis pour nous. Les enfants, donc, il a ressuscité. Vous comprenez, non Amen. Et ici maintenant, l'apôtre Paul, bien, Pierre, pardon, il dit, oui, nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans le pays des Juifs à Jérusalem. Ils l'ont tué en dépendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Et il a permis qu'il apparue, non à tout le peuple, mais aux témoins choisi d'avance par Dieu. A nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fût donc cité de mort. Et Jésus nous a ordonné, vous suivez, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juste de vivant et de mort. Et tous les prophètes rendus les témoignages, que quiconque croit en lui reçoit par son pardon quoi? Le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore cette parole, le Saint-Esprit descendit Saint sur tous ceux qui écoutent la parole. Amen. Amen. Et ici, nous retournons au chapitre 13, regardez très bien. Et Paul ici, dit, voilà ce qu'il dit, mais, oh, ben, donc, je vais dire, on peut laisser verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, Il est résisté de mort des morts de personnes qui ne retournent pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant je vous donnerai donc les grâces saines, promises à la vie, ces grâces qui sont donc assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réduit à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Amen. Donc il est vraiment ressuscité. Mais Paul, dans son de cœur, comme Dieu expliquait effectivement, il dit, mais sachez donc en fait. Ah, là, évidemment, voyez-vous, c'est avec un, un cœur, avec beaucoup d'allégresse, il dit, ici, si, c'est sûr et certain que. Ah, ah, Oh là, là là là là là là là, ils vont sauter comme des voix, ils vont prier avec beaucoup de joie, parce qu'ils ont vu effectivement que les fardeaux qui portaient depuis des années des années, maintenant le Seigneur a relevé. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Tant qu'ils s'y attendaient en disant, oh là, là là là quand ils vont entendre ça, puisqu'ils savaient effectivement que la était comme ça, comme ça, comme ça, mais quand ils vont entendre ça, D'ailleurs, bah, il savait même, il, il dit, mais puisque ce sont des juifs qui connaissent très bien que quand il pêchait, effectivement, que, si même il a été volé quelque part, et puis il est l'agneau de qui va habiter pour, pour, pour qu'on puisse couper la tête, effectivement. Et ça, cet homme-là, il sort, il sort avec la même pensée de volant encore la même vache. Mmh. Donc, on a beaucoup couper même les millions d'agneaux à la tête, effectivement, mais le péché n'était pas au il était toujours là. Donc, effectivement, les désirs étaient toujours là. Simplement pour être. Alors il s'adressait à un peuple qui, qui était un déjà instruit dans la chose de Dieu. Mm -hmm. Un peuple qui connaissait les choses qui étaient en rapport avec Dieu, un peuple qui était instruit dans les prophètes. Moïse et cela, effectivement, d'autres parce que Moïse n'est pas. Donc, ils connaissaient, puisqu'ils connaissaient pas seulement Moïse, ils connaissaient aussi Élie, les élites, en fait. Ils avaient aussi Jérémie, ils avaient euh, tant d'autres prophètes, comme les tout cela aussi. Donc, c'est un peuple qui connaissait euh, tout cela et connaissait aussi comment Dieu agissait encore davantage. notre attention toujours. Et voilà que dans, dans, dans ce qu'il venait de recevoir de la part du Seigneur, cet homme qui. Ah lui-même était d'abord aveuglé depuis qui était pharisien comme il était effectivement s'accrochant à sa généalogie effectivement d'être là, si comme si le huitième jour tant qu'il était pour lui dit et si c'est vraiment parce qu'il savait cela et, et, et là quand il a eu cette grâce effectivement parce qu'il est dit lui-même quand il a plu à ah, celui qui m'avait mis à part Amen, Alléluia de révéler à moi son fils. De me révéler, de me révéler son fils. Il dit, je n'ai pas consulté ni la chair ni les sangs. Donc cet homme a eu une explosion. Il dit, mais, mais qui es-tu qui es-tu es Quand j'ai entendu que je suis Jésus que tu es passé. Il dit, frère, il dit, mais c'est que notre frère, est dit, ce que nous avions entendu, ce que nous avons vu. Amen. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui vient vous rapporter ce que l'autre a dit. Non, non, non, non, non, non je n'ai pas répété ici ce que... Non, non, non. Je suis moi-même témoin de cela. Donc, de sa résurrection, ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une pensée comme ça. Donc, de sa résurrection, j'en suis témoin. Maman, avant, je n'étais pas comme ça. Hein. J'étais comme les autres. Mais quand il me serait pas, sur le chemin des damas. Alors, alors là je suis donc troublé à moi-même je dis mais vous bon, ici c'est le Seigneur que nous avons eu à pouvoir entendre parler. mais qui es-tu est Seigneur et quand il m'a dit que Jésus, Jésus alors là j'ai compris sur quel chemin j'étais aujourd'hui je vous parle de choses dont moi j'ai une expérience dont j'ai la certitude ces choses là il, il était vraiment parce que tout Jérusalem le sait. Ressuscité, certainement, comme l'apôtre Pierre l'a dit, il est, il est apparu à, à quelques de ainsi qu'à nous. Vous souvenez, non Non, pas nous. Il dit, mais moi, moi, moi, moi, suis Paul, bon, je l'ai vu. Alors, je vous annonce, c'est une bonne nouvelle, c'est la promesse ce que Dieu a faite à nos pères, il a mis l'accent. Hein? Je vous en prie, je vous en supplie, vous connaissez, vous, vous attention dit ça c'est une bonne nouvelle? Il ne parlait pas aux incroyants. Vous savez, précieux, frères et sœurs, les habitudes vont arriver à pouvoir nous éloigner davantage de Dieu. Les habitudes. Les habitudes vont nous éloigner davantage de Dieu véritable. Non, ce peuple ne peut pas être comme les autres. C'est un peuple. Oh, quand il verra et comprendra cela, il dit, mais c'est des cris, comme nous le disions tout à l'heure, des, des, des retentissements dans les parce que ce n'est pas des, des choses qu'on va fabriquer, non. Parce que c'est quelque chose qui vous enlève le poids que vous avez depuis des années. Amen. Alors là, je suis tout Amen. à fait libre. J'ai dit, Seigneur, pendant ce temps-là, j'étais enfermé. Amen. Amen. Amen. Alors que tu étais là, tu avais déjà pris et prié depuis longtemps. Et moi, j'étais là, hein, fermé comme ceci. Cet homme était tellement dans une allégresse. Amen. Il dit que si moi j'ai été délivré, alors que j'étais lié. peut êtres qui vont entendre cela, qui vont réaliser l'amour de ce Dieu. Mais ils ne vont plus être des gens qui resteront dans les dômes, dans les crédeaux, dans ces Non, non, non, non, non. Ces hommes ont dit, mais Seigneur, gloire à toi. J'ai délié la dedans oh. Tu m'as délié. Oh. que puis-je t'ai donner un homme qui pleurait. Amen. Il dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux te donner C'est pourquoi même dans la prison, lorsqu'on frappe et on, on flash, les homme. sections. Il aurait pu se plaindre. Il dit, mais j'étais bien avec les salaire, j'avais mon salaire, effectivement, il n'y pas de problème, je ne pouvais pas avoir des fouets. Et maintenant, il dit, non, non, non, non, il chantait. Amen. Amen. Amen. Il, il chantait, il chantait la gloire de Dieu la, la grâce des dieux, effectivement. Il réalisait ce que c'est Dieu a fait de lui en lui ouvrant vraiment les yeux. Alors il ça c'est donc, ça c'est donc, oh frère. Que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. Amen. Ah, vous, vous entendez, c'est doux parfum. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous savez, c'est comme un homme qui est dans la prison. Vous voyez comment on montait l'image des prisonniers à l'époque, effectivement, avec un, un boulet de fer comme ça. C'était là qu'on a accroché à lui avec une grosse chaîne donc cet homme-là s'il va avancer et la jambe et tout ça il les... ne sait pas aller plus loin et que qu'il entend maintenant le bruit des vous, vous voyez le forgeron il vient avec son enclume il met là en dessous et il prend le maïla enfin il passe pas dessus depuis son gros marteau et il commence à taper sur la chaîne donc vous pouvez réaliser ce que cet homme-là quand il entend le bruit de tout il a et il me dit, je vais être libre. Alléluia. Et depuis des années, j'ai tiré cette boule ici. Et là, je vois quelqu'un qui est en train de taper sur la chaîne comme ça. Pour que la chaîne se détache et que la boule reste, et que moi je sois libre. alors que cet homme ici est en présenté, il dit, mais il dit, mais très bien, il dit, mais sachez donc, il est là. Sachez donc, il dit, homme frère. Que c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. Il dit, ah bon okay. Il dit, c'est par lui que le pardon de péché vous est donc annoncé. Donc on attendait maintenant, vous savez, la, la force de marteau là, non mais, mais, mais, Alors parce que, il doit la finalité, c'est quoi Il dit très bien, il dit, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses. Donc vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Donc là, c'est le marteau qui frappe encore. Paf Et la chaîne à se détacher. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Donc cet homme ici était tellement dans une alléglise de son âme, frère. Et pendant qu'il prêchait, frère, vous savez, il s'attendait qu'en allant, c'est tout d'abord en ayant montré ce que le Seigneur avait fait, de voir effectivement. Parmi la congrégation qui était là, d'abord, je dirais plutôt les, les, les lents profonds de cœur, avec euh, autant une attente, avec admiration de, de, de ces Jésus, pour que le cœur puisse s'ouvrir, et, et avec euh, un, un tel, un tel, une telle action d'émotion, des, des, des, des de des joie et de délivrance. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que, enfin, ce qui était troublant et Christ, c'est que, L'homme, pendant que le Saint-Esprit donnait la parole, son âme jubilait de joie, il retournait et il voyait que vêtement, que le peuple auquel la parole était adressée était froid comme leur marbre. Tout a fait froid. Parce que, vous voyez, ah, lorsqu'ils entendront que le fait de croire en lui. Parce qu'ils devaient savoir ce que cela veut dire être justicié, non Amen. Être justicié, c'est comme si vous n'aviez jamais fait la oui. ah <rire> Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Vous connaissez les tableaux que j'aime beaucoup là, non vous, oui. connaissez vous, avez, vous, vous connaissez Vous avez dit qu'on vous met, vous connaissez La femme adultère, vous connaissez Amen. Donc, c'est comme, je dis, ici, mais c'est comme si vous n'aviez jamais rien fait. La loi de Moïse, lui, je louis, cette loi, effectivement, quand elle vous trouvait qu'on allait terminer la partie, si toi tu crois en lui. Amen. Tout ce que tu as fait, même si on te pointe du mais je la connais celle-là. Quand elle était dans le monde, c'était voilà. soir hein donc, tu connais tous les juges du quartier là-bas. Va voir Jean Bosco. Va voir celui-ci et celui-là et celui-là. Il te dira. Il te dira. Et puis, et puis, et puis, combien elle a fait passer. Donc, hein, avorter. Combien elle a fait. D'ailleurs, celle-là, quand elle regarde, elle ne vaut rien. C'est vraiment un passoire de tout le monde. Mais quand cette personne-là, mm -hmm. cette jeune demoiselle-là, mm -hmm. qui a été comme un filet de ah, ben, pas basketball, je ne sais pas moi, c'est football, je ne sais rien, où tous les joueurs sont passés, et qui a fait sortir des ballons, des ballons, des ballons, quand cette demoiselle-là, mm -hmm. lorsqu'elle reçoit le Seigneur, mm -hmm. comme son sauveur Amen, les gens les Bosco sont finiment oubliés. Amen. Pourquoi, mon frère Parce que c'est comme si elles n'avaient jamais péché. Alors, vous, vous allez me dire que n'avaient rien à soi à soi. Dis-moi combien des gens de gens Bosco tu es dans ta vie alors que Dieu a pardonné. Amen. Vous savez, frère, si toi, tu ramènes la personne à pouvoir les créser dans son péché, Dieu aussi va dans les tiens. Amen. amen. Je parle d'un amen. amen. Quand Dieu t'a pardonné, il n'attend pas que tu aies encore le rappel. Amen. Lui rappeler ton péché. Amen. C'est comme si tu n'as pas cru au pardon que Dieu t'avait accordé. Il n'y a aucun homme qui peut te ramener. aller encore. Péché dans ce que Dieu a jeté dans la mer de Pope. Quand je autrement fait le sang de Saint-Néra. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et oui, je sais que c'est 100% la vérité. Amen. Et vous le croyez ou pas, Amen. ça n'a pas d'importance pour moi. Mm -hmm. Mais l'importance, c'est que vous l'entendiez. Amen. Alléluia. La jeune Joséphine là qui a laïe, je ne sais pas, 350, et qu'elle a accouché, ou bien avorté même 350 fois. Quand le Seigneur touche son âme et qu'elle tombe à genoux, elle pleure, elle reconnaît le mal qu'elle a fait. Amen. Elle implore la grâce de Dieu. Mm. Dieu la battu. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et quand Dieu. Pardon. Alors, nous avons obtenu la justification, ça veut dire que étant donc justifié par la foi, tant qu'on du Seigneur, de Dieu, de notre Seigneur, nous, nous, nous, nous sommes devant lui comme si nous n'avions jamais péché. Est-ce que vous comprenez ça Vous savez pour quelle raison est-ce que vous savez pour quelle raison Parce que, comment est-ce que nous sommes justiciers Vous savez à quel moment sommes-nous justiciers Nous sommes justiciers par la foi lorsque nous recevons le Seigneur Jésus Christ comme notre sauveur. Est-ce que vous suivez Amen. Quand vous suivez, vous croyez, dites Amen. Amen. Nous sommes justifiés par la foi mmh. parce que nous l'avons reçu comme notre souverain personnel. Vous comprenez mmh. Alors ça veut dire que c'est la phase de la justification. Mmh. Alors je vais vous poser une question. À quel moment alors la nouvelle naissance entre en action mmh. Mm -hmm. À ceux qui l'ont reçu, Alléluia. à ceux qui croient en son, Alléluia. il leur a donné le pouvoir Alléluia. de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas du sang, mais ils sont nés de Dieu. C'est comme ça que nous sommes justifiés Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu nais effectivement de Dieu, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Alléluia. Alléluia. Voici donc toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Et ça, ça, ça, ça, ça, Amen. Lorsque toi, tu crois de tout ton cœur, mon frère et ma soeur, tu sais une chose qui est ton passé à toi a été effacée. Amen. La Bible dit que l'acte de donnance nous condamne. Amen. Amen. Par la gloire de gloire. Ils ont tous livré un spectacle. Vous savez, il y a un cantique. Je crois que j'ai dû bien connaître les titres. Disons, quand Satan veut te troubler, enlevez ton espérance, ton passé. Donc, lui, il te rappelle toujours ton passé. Mmh. Frère, quand vous refusez ce que vous entendez, mmh. vous n'aurez plus de pardon. C'est vrai. Vraiment. Mmh. C'est la vérité. Mmh. Quiconque croit en lui reçoit par lui mmh. le pardon de ses péchés. Comment Dieu peut-il te pardonner? Et Dieu revenir encore sur ses péchés. Alors c'est comme si le sang de Dieu n'a pas ôté le péché, mais il a ouvert le péché. Or nous savons. Vous savez ce que la Bible dit Vous savez ce que la Bible dit Je vais vous le dire hein, pour que vous puissiez être fermes dans la foi. Hébreux, Hébreux. Donc je pense que ce sera. Je peux au chapitre 10 contre ce soir. Regardez Ah voyons. Merci Seigneur. Écoutez bien. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir et non, l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par le même sacrifice, on a perpétuellement amenée. Chaque année, amener les incitants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de nous offrir. Parce que ceux qui ramènent ces cultes étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais laissez moi le péché renouveler chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs fasse quoi Autre péché. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole est toujours vraie. Amen. Amen. Alléluia. Alors il continue, il dit, mais. <rire> C'est pourquoi, mon oh frère, dis, que nous puissions vraiment croire à moi que tu sois un fils de Satan, que tu puisses combattre tout à la parole de Dieu, parce que je sens ça. C'est pourquoi Christ en train de nous dit, tu n'as voulu du sacrifice ni offrande, Mais tu m'as formé encore. Tu n'as gagné encore du sacrifice pour le péché, mon frère Pourquoi tu t'accroches à ce péché? Non, parce que le prophète a dit, le prophète a dit, frère, le prophète n'est pas plus que la... Amen, alléluia, Amen, amen, amen, amen. amen. amen. amen. amen. Et Dieu vous accorde. Il, tu n'as guéri comme le sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au oh Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as vu et tu n'as gré ni sacrifice ni offrande ni cause ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite. Voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Il a ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Maintenant, écoutez. C'est en vertu de cette volonté Amen. que nous sommes quoi Saintifié. Saintifié. Alléluia. Amen. Nous sommes sanctifiés Alléluia. une fois pour toutes. Amen. Non. Amen. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du Corps Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Ah, oui, C'est quelque chose d'une telle grande importance. Amen. Il Amen. Dit, le Fils et le Fils de Dieu sont sanctifiés Amen. une fois pour toutes. quand vous l'avez reçu sincèrement, mm. c'est pourquoi un homme mm. ou une femme que Dieu a réellement sauvé, mm. son passé, ne mm. peut plus revenir à la Amen. Parce que l'on est avec lui. Je suis mort avec toi ah, ben, ben, ben, ben. je veux résister avec les péchés qui me sont non, non. Ah, non mon frère mmh. pas du tout pas du tout pas du tout nous allons continuer à dire alors il dit que tout sacrifice que tout sacrificateur fait chaque jour les service et offre souvent le même sacrifice qui ne peut jamais ôter le péché lui après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés mmh. c'est ainsi pour Amen. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marche-dieu, de car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours Amen. ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous avez oublié Vous avez D'abord, il reste tout sanctifié une fois pour toutes. Vous avez entendu cela? Vous suivez? Quand nous sommes justifiés, il nous sanctifie. Amen. Et maintenant, après la sanctification, mm. il nous amène à quoi? À la perfection. Amen. La perfection sur le baptême. Hein? Amen. Le Saint-Esprit en nous. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, je continue. Alors, il dit Je lis encore verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Ce, Amen. que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Pas moi. Hein? Vous pouvez nous t'aimer, c'est un échange dans sa tête, mais la Bible nous dit, hein. c'est ce que les saints qui te dit ceci nous dit, nous aussi ici, nous, nous aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur, dans leur cœur et je décrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. C'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Si tu ne crois pas, il n'y a rien de Dieu en toi. Ce n'est pas possible. Je, je, pas dit, je, dis, je ne me souviendrai plus. Amen. Comment Amen. toi, tu Amen. vas pousser un fils et tu, de Dieu, une fille de Dieu, d'aller encore pécher dans le bas fond Amen. Frère, c'est un péché que tu commets de l'homme. C'est vraiment un péché, mon frère. 18. Or, là où il y a pardon du péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Oh, les fessées, ça vaut plus de sa va la petite Dieu. Moi, les fessées, les toujours dans la Bible. Alléluia. Même. Dans les choses de Dieu Dieu nous a fait sortir de, de la loi, et de cette terre, de tout, ici, pour que nous puissions arriver à être dans la position. C'est comme ça que Paul avait des problèmes avec ce contemporains. Oui, mm -hmm. Paul, là, il prêche toujours contre Moïse et il va mener le peuple loin, loin de la loi de Moïse. Non, c'était l'Esprit de Dieu. Amen. Et Paul, mm -hmm. le même esprit qui a conduit Moïse. Mm -hmm. C'est le même esprit. Mais il fallait être de Dieu, il un prédestiné de Dieu, mmh. pour croire. Après, vous voyez bien qu'il parlait aux Juifs, mmh. qui connaissaient bien Moïse, qui connaissaient bien la loi. Et cet homme arrive à ce point-là, il ici ça va être la joie, mmh. ça va être l'allégresse. Ça va être l'exaltation de, de ce Dieu vivants dit, mon sauveur, je croupissais sur mon péché, et le prêtre me disait, viens d'abord confesser, et puis d'abord tu me confesses à moi d'abord, et puis après tu vas faire, je dirais qu'on met 150 avec Maria, tu vas faire, s'il faut 150 ou 250 pour que tu obtiennes le pas. D'abord, tu viens confesser à moi. Et c'est comme cela, non Et maintenant le Seigneur t'a crois wow, en lui. même le péché dans ton cœur que tu n'as même pas confessé Alléluia, Amen, Amen. Amen. Il dit, je te pardonne parce que tu reconnais que c'est un péché. Oui. Souvenez-vous, frère, ah, vous qui êtes des. ah, frère, tu nous amènes, souvenez-vous de la loi de Moïse. C'est vrai, non La femme adultère de pas Mmh. Mmh. Je vous dis, vous pouvez me lire, il n'y a pas de problème. Un jour, quand vous, vous verrez un jour, et vous le regretterez vous passez ça trop tard. C'est ce que j'ai dit, la vérité. Mmh. Écrivez-le, vous en souviendrez. Mmh. Vous direz, mais j'étais assis là, je méprisais cet homme, je l'ai regardais, je dis, il y va parce qu'il y a un prédicateur, moi qui m'a instruit, mmh. le Seigneur, moi, voilà. c'était pas comme ça. En fait, ils vous ont élu à mmh. mmh. Je me tiens devant Dieu, je vous dis, ils vous ont eu lieu à la parole. Parce que Dieu ne vous a jamais appelé pour prêcher la parole de Dieu. Dieu ne vous a pas appelé, vous ne pouvez pas avoir la révélation. Parce qu'il n'est pas responsable de vous. C'est vrai, mon frère. Quand il vous appelle, il est responsable. Il vous fait souvent. C'est vrai, frère. C'est un livre. Tout ce que vous avez, des pasteurs différents. Celles des églises à gauche et à droite ne sont pas des dieux. Amen. Nous avons une expérience avec Dieu. C'est sûr et certain. Mais Dieu a ses serviteurs. Amen. Parce qu'il ne peut pas laisser son peuple dans les ténèbres. Il ont une ligne de conduite. mais qui conduit. Et vous savez, ils seront toujours haïs. On ne le comprendra jamais. C'est très peu. C'est sensiblement les élus. Les élus sont très peu nombreux. Amen. Il faut comprendre ces choses et s'accrocher effectivement à Dieu. Mais si nous réalisons une chose dans notre marche avec le Seigneur, que comme je vous montrais tout à l'heure en disant, regardez bien, cette femme, la loi de Moïse l'a condamnée, et c'était comme la Bible dit, qu'on n'a pas supposé, elle était surprise, vraiment en flagrant cest à dit qu'elle était dans la chose et puis on l'a fini. Et on, on l'a amenée, évidemment, devant le peuple, on dit, mais la loi de Moïse dit qu'elle devrait vraiment punir de telle personne. Et c'est la vérité, puisque c'était ainsi. Et Israël était un sourire. Et puis il vient vers cet homme-là qui était là quelque part. Dit, Moïse a dit, de telles personnes ont dans les lapidés, et toi, qu'est-ce que tu mmh. J'en ai parlé ici à ma entreprise. Oui. Vous avez dit vous fatigué de moi, mais j'en je parlerai tout Parce que ça, jamais homme n'a été comme cet homme. Oui. À moins que vous soyez des aveugles, à moins que vous soyez aveuglés par votre incrédulité. Mais si Dieu touche le cœur et ça nous aussi. Amen. vous les glorifiez. Tous les jours, frères, Et parler de lui tout le temps ne peut pas vous fatiguer. Amen. Amen. Amen. En fait, c'est du bon Amen. Si je ne l'ai pas, si je ne l'avais pas, Amen. je ne serais pas ici. C'est vrai, non Amen. Si vous, vous ne l'aviez pas non plus, vous ne serez pas ici. Amen. Amen. Comment ne pas.. Frères et sœurs, nous ne parlons pas de lui comme les protestants, les baptistes, les catholiques, je ne sais pas là, non. Nous parlons de celui que nous connaissons, dans toute sa divinité. Sinon, nous sentons proches, hein, comme notre sœur Lorine, hein, et pendant qu'il était là, au milieu de nous. Là, il était aussi ici. Vous vous rendez compte, frère, Amen. de la puissance allez, de Dieu? Allez, Juste, tandis que tous ces gens-là, nous avons la même voix. Amen. Ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Donc, il y en a oui. ceux qui sont ici, ils sont pour Mais la base était aussi puissante. c'est même, Seigneur, C'est comme si ces arbres là ont été transportées. Là, Amen. Et tous ensemble, frère, ne méprisez pas ce que Dieu fait. Ne risquez de pouvoir blasphémer oui. contre le Saint-Esprit. saint oui. Et tu es là, ben on a beau parler de Dieu et puis ça, alors, vous avez la suite, effectivement, de rapport avec ça. nous continuons, maintenant, nous et cet homme de Dieu, avec cet élan de cœur, autant d'amour, effectivement, pour ce peuple, en disant, oh, Dieu d'Abraham, tu, tu es merveilleux, parce que ce que tu as fait pour moi, alors, je, je voudrais aussi me faire partager aussi à, à mes frères, vous dites mes frères, c'est vrai, ça, vous ne vous pas, frère. Comment cet homme de Dieu pouvait regarder ses frères, ses frères de la chair, effectivement, les Israël. Et moi comment il exprimait l'amour qu'il avait pour eux. Il dit Seigneur, je comprends bien. Et ça, ça m'a touché, ça m'a étonné, frère, ça m'a beaucoup touché. Regardez très bien comment il va jusqu'à prononcer une telle parole. J'ai dit Mon Dieu, il devait vraiment aimer ses frères. Regardez très bien. Chapitre 9 de Romain. Il dit J'ai dit la vérité en Christ. J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point, je ne mens point, ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Alléluia. Suivez Et puis quand il dit, mais je une grande tristesse. Dans son cœur, frère. C'est avec larmes, avec lui. Mais je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin Alléluia. Pour qui Pourquoi Il dit, mais, mais, mais, mais, mais. Car Je voudrais moi-même écoutez très bien, frère. Je voudrais moi-même être à la tête et c'est pas la maudit. Vous suivez cela? Je voulais moi-même être à la terre, être maudit et séparer les Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair qui sont israélites. Il parce que c'est pas possible que les saisies. Je m'étonne de tout mon cœur, mon âme se répand tout le temps. Je dis, Seigneur, je voudrais tant, je ne sais pas, mais comment est-ce possible L'homme se déchire dans son cœur, c'est dit, Seigneur, je t'en supplie, c'est pas possible. Ils ont donc un tu ne leur parles, ils doivent comprendre. Et puis, je voudrais moi-même. Et à et c'est pas à cause de mes frères et ce sont ceux-là qui écoutent mais Seigneur ils sont toujours résistants c'est pas possible c'est pas possible mais c'est pas possible mon Dieu c'est pas possible. dans Son élan de cœur et nous entendons c'est que ses frères et ses sœurs attendant la parole de Dieu et quand retournant dans la maison oh oui tout tu se mettre en l'île oh Seigneur quelle grâce que nous avons trouvé devant ta face de pouvoir réellement te voir toi comme on se joue à l'île mmh, Moïse, Moïse, toi tu vas toujours dire oui le Seigneur me parle, le Seigneur m'a parlé mmh, mmh, on veut savoir si c'est Dieu là mmh, mmh. nous voulons asséduire ou pas parce que tu joues des tours là pour te faire passer pour un spirituel. Et puis euh, tu parles, à dire, oh les Seigneurs, mais Seigneur mais conduit à pouvoir faire... On veut aussi, nous voulons que ce Dieu-là nous parle aussi. Vous vous souvenez, non Amen. Seigneur, ton peuple, j'ai pris que tu accordes la grâce de voir. Ils veulent que tu vois. Les... Oui, ils veulent me voir. Pas de problème. Dis-leur qu'ils s'approchent. Pas sur la montagne. Alors là, ces jours-là, ils vont, on va, on va, on va. Quand ils sont arrivés, mmh. Dieu a dit, ils veulent il, il veut savoir que j'existe, que mmh. je fais ces choses-là, il s'approche. Mmh. La présence du Seigneur était tellement si puissante. Mmh. C'est vrai, non mmh. La montagne tremble. Mmh. Ah, la flamme de ton père c'est si J'espère aussi que le Seigneur aussi prouve parmi nous qu'il est vraiment vivant. Même si toi, mon frère, qui Amen. doute autant quand tu es là dans cette assemblée, lorsque le Seigneur descend, tu le sens. Amen. Amen. Amen. C'est pas difficile visites qui fait quelque chose. Tu le sais quand même. Amen. Et ici, il descend pour confirmer. Amen. La parole qui a été apportée, ce n'est pas de l'homme, mais c'est ma parole. Amen. Amen. Vrai. Tu le sais. Quand ils ont entendu la montagne trembler, oh oh oh, Moïse! Moïse, que Dieu ne nous parle pas, nous croyons. Mm -hmm. Toi, tu montes, maintenant nous savons mais là, pourquoi Dieu dit. Toi, en tout cas, Dieu a fait. Là, Monte là-bas qui te parle et que tu viens nous parler. C'est parce que Dieu a dit. Ce peuple -là, il a eu quand même une bonne réaction. Amen. Mm -hmm. mm -hmm. Il a eu à pouvoir avoir vraiment une très bonne idée. Il a donc compris mm. que voilà comment Dieu voulait que les choses se fassent. Mm. Alors, mon Dieu, en tout cas, que les peuples puissent bénis. Donc, puisqu'il a, il a répondu à Dieu avec beaucoup de crainte et de respect. Mm. Et ça, je crois que Paul attendait ce jour-là. Mm. Mm. Toi, qui es parmi ses, ses frères, ses soeurs, qui, qui étaient là, qui étaient il dit Oh, oh Dieu t'a entendu. Il dit Mais quand je vois même Paul, il dit Ça il est, mais on te là en train de pouvoir prêcher, parler effectivement. Le Seigneur était là. L'atmosphère était différente. C'est seulement parce qu'on reste avec Dieu, on combat. On peut rejeter cette atmosphère que le Seigneur s'approche pour pouvoir arriver à pouvoir toucher le cœur. Mais vous savez comme je trouve. grâce et des grâces pour celui qui l'accepte. Et puis quand tu raccordes et tu résistes effectivement, un jour Dieu les approchera de toi. Il va aller vers celui-là, mais plus jamais chez toi. Tu pourras beaucoup crier, tu pourras beaucoup appeler. Il dit, vous m'appellerez, je ne répondrai pas. Répondu. Parce que quand j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. que Nous sommes encore dans ce temps le Seigneur accorde encore grâce. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je suis. Amen. Amen. L'étincelle qui l'a vraiment allumé. Nous voulons de la fin. Amen. Amen. Amen. Ne retournez plus aux choses que vous avez, oui. vous Je ce que je connais. Ne vous faites jamais cela. Dites que je ne connais rien. J'ai besoin d'apprendre. C'est sûr. Alors vous verrez que vos rire, vous changez. Vos rapports, vos rapports. Faut complètement changer. Quand vous n'avez que vous avez en vous le fait une passée cœur En vous, avant tout, d'un frère ou d'une soeur. De votre frère, d'une manière ou d'une autre. Oui. Sachez que Dieu n'est pas là. Ne vous trompez jamais oui. en disant J'ai senti quand l'orgueil est en vous, oui. que vous sentez déjà une opinion. Je connais, je sais, je connais plus que lui, plus que cela, Je sais lui dire ce qu'il faut faire, effectivement. Oui. Dieu n'est pas là. Amen. Oui. Amen. Quand vous devez aller faire une remarque à votre soeur, ou votre frère, Allez, jamais comme moi, je veux lui montrer, je veux lui dire, je sais, parce que notre lui 1800, nous sommes le message Mais nous fait, ne faites jamais ça. Amen. Amen. Vous devez être conduit. Amen. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre la personne. Amen. Vous allez, avec des sentiments d'amour, vous devez d'abord sentir que Dieu vous conduit à poser cet acte. Amen. Chaque enfant de Dieu ne doit pas faire les choses comme il le veut, comme il le pense. Il faut qu'on arrive à nous soumettre, la Bible dit, tous ceux qui sont conduits. Alors si tu n'es pas conduit, tu n'es pas un fils. Ne confonds jamais tes émotions avec la conduite des Il faut vraiment que le Saint-Esprit conduise les choses. Donc à ce moment-là, enfin, c'est parce que vous serez non, en bénédiction à la personne vers qui vous êtes. Pour faire cette remarque. Oui. Parce que Dieu fera en fait que vos paroles soient assaisonnées. Oui. Oui. Oui. Sinon, c'est la violence dans vos oui. paroles, oui. l'orgueil, la colère dans vos oui. paroles. Et je veux lui montrer, vous allez simplement détruire la personne. Oui. Au lieu des têtes. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une remarque à quelqu'un. Mais ce n'est pas un tout bout de chante, tu, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois, tu dois. Non, il faut d'abord que vous puissiez d'abord la vous prier de mm -hmm. tout votre cœur pour que Dieu dispose le cœur de la personne. À ce que vous voulez cette fois c'est le salut de la personne. Alors vous approchez de lui. Et même si, si cette terre aussi quand vous vous rapprochez de lui, votre douceur à vous, Amen. votre amour à vous va briser son oreille. Amen. Amen. En fait, il se tient sur cette position défensive parce qu'il sait qu'il y en a là. Et ça, c'est Satan, en fait, parce que Satan a pris la possession de lui. Il veut vous mettre comme ça pour vous éloigner, en fait, que tu ne dises pas ce qu'il faut. Dites la chose qu'il faut. Où il faut. Amen. et quand il faut. Amen. Parce que Dieu aime ça. Amen. Dieu aime nous utiliser pour la instruments. pour sa gloire. Amen. Pourquoi Pour l'édification, pas pour la destruction. Amen. Amen. Amen. Donc, donc, le diable nous porter mutuellement les... Âmes. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir dire, frère, c'est quelque chose qui doit être en vous. En vous, bon vous. Le fils de votre frère, la fille de votre frère, l'enfant de votre frère, de votre soeur, c'est aussi le vôtre. Amen. Amen. Si vous voyez l'enfant de mon frère ou non, commettre une erreur, n'allez pas. Hein, hein, ils sont toujours là devant, devant la chair. Regardez leurs enfants. Mais en fait, si toi tu es vraiment un fils de Dieu, Bien, le fils de mon frère, donc, est là Amen. Si on me prie cet enfant, c'est en fait mon bon fils. Parce que nous sommes dans la même famille. Amen. Son fils a fait, sa fille a fait, son fils a fait. C'est vous qui avez. Eh, tu connais le fils de la, c'est certain. Plus en plus, le fils de celui-là. Vous souvenez encore, Et il y a ce qu'il a fait. Sa fille, oh, on n'en parle pas. Mais en fait. Mettez-vous un peu si c'était votre fille. Amen. Si c'était la vôtre. Hein, on ne peut pas parler de la même de toute façon. De toute façon, ma fille, mon fils de la. Non, le vôtre là, vous le protégez même s'il a fait n'importe quoi. Si de l'autre, hé, hey, c'est là. La... Ce sont des pourris, le tien soit de bon. Vous faites un peu l'échange. Ce que tu fais de l'autre on c'est ça. Ce que soeur, sortons de ces choses ignorantes. Il que tu aies la aussi pour les enfants de ton frère. donc, quand si cet enfant-là on parle du mal de lui, c'était toi aussi. Ah. Parce que quand on va regarder, je ne vais pas me permettre, mais on va dire, je peux. Quand on va regarder le frère, on regarde par exemple mon frère, ah mon frère, il est plus lui, mais c'est lui-là, mais tu es le frère de lui-là. Mm. Si lui, il a un problème, il dit, ah, on lui voit, ah, ton frère, ton frère. N'est-ce mm. mm. pas vrai mm. C'est que lui, c'est son frère. Quand c'est bon, là, le frère, ah, le frère, il est libre. Pardon, le frère, le frère, il le frère, le frère, le frère. est Et c'est son frère, lui. Donc, les gens savent que lui, c'est son frère. Et lui, c'est son frère. Donc, quand l'enfant de son frère là fait mal, effectivement, on va dire, ah, tu vois votre enfant. Votre enfant mais dans une autre enfant, il n'agit pas bien. Hein, mais tu vois, c'est leur enfant, leur enfant, leur enfant. Et, vous comprenez ça? C'est important Amen. que nous ayons ces sentiments d'aller à l'endroit de tous Amen. nos enfants. Ils sont nôtres. Ils ne demandent pas autre chose que de voir les aînés. Pour pouvoir en prendre soin parce que Dieu a fait de nous comme cela. Pour yeah. pouvoir réellement prendre soin des autres. Communes, Amen. Et ceux qui sont également nôtres aussi, afin que la gloire et l'honneur nous reviennent. Alors, nous voulons qu'en écoutant la parole de Dieu, notre cœur soit un cœur qui est avec. Beaucoup de nom du Seigneur, quelle grâce tu nous ouvres les yeux, tu nous accordes la grâce de pouvoir réellement connaître ce que tu es. Donc avec beaucoup de reconnaissance à son endroit, cette c'est cette joie, effectivement, que le Saint-Esprit accorde la grâce, que le cœur puisse rétenter de cette joie de délivrance que Dieu accorde à nous à son peuple. Et c'est ça que l'apôtre Paul a de ses frères qui écoutaient la parole de Dieu. Amen. Amen. Il attendait Dieu, effectivement, du cri de joie dans l'église, effectivement, mais, oh là là, il Dieu. Mais regardez, nous allons terminer par la parole. Regardez ce, que, ce qui s'est passé, effectivement, tout en, en, en, en, en prêchant la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, aussi, quand il était là aussi, il, il révèle aussi les secrets de Dieu. Et c'est vrai, vous savez, mon bien aimé ça, on est la et je lui dis, mais maintenant tu peux croire que le Seigneur avait des secrets. nous étions dans la voiture. Elle pensait à quelque chose. Et moi je lui disais la chose, c'est vrai, non Non seulement une fois, non seulement deux fois, mais trois fois. Puis il dit, mais c'est pas possible quand même. Jusque je pense même, il dit, mais je te mets penser, tu lui donnes la réponse, il dit, mais la soeur, ah, bah, bah, bah. il dit, mais c'est pas possible quand même. J'ai dit, oui, maintenant tu peux croire. Aussi, vous voulez les pensées de ses enfants et qu'il Amen. Amen. C est là, que je C'est la vérité. C'est vrai. Vrai. vrai. Vous pensez qu'il ne rêve pas. Mais si, il montre que toi, ton cœur, il est résistant. C'est la vérité. J'étends ici, je sais. C'est une grâce de Dieu, frère. Alors, si vous restez tellement aussi comme une pierre, vous n'aurez plus jamais parlé. C'est vrai. vrai. Parce que vous savez pourquoi? vous voulez mm. mm. Vous voulez la religion Prenez la religion. Mm. Et la religion avec la loi accomplissez la loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Mais je m'en sous la grâce, pardon, c'est non sous la loi. Allez-y. Vous l'avez oublié la loi eh bien, prenez la loi maintenant. Et Dieu a la grâce. Et non L'homme de Dieu, pendant qu'il était en train de pouvoir prêcher son, son cœur, le Saint-Esprit, c'est douloureux parce que le Saint-Esprit lui, lui révélait, lui montrait effectivement, parce que pendant que lui, il est dans l'allégresse, alors il fait sentir, mais il y a quelque chose de ce côté-là qui n'est pas bien. Là, effectivement, le cœur n'est pas droit. Là, c'est si effectivement, vous voyez, son cœur était tellement C'est pourquoi vous voyez que pendant qu'il prêchait, pendant qu'il parlait, effectivement, il est. Et puis à un moment, il est, écoutez oh, es bien, chapitre 13, acte 13, regardez bien. Merci, après avoir parlé, effectivement. Verset c'est Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans le prophète. Voyez, contenteur, soyez étonnés et disparaissez car je vais faire en vous jours une œuvre, une œuvre que vous ne croyez pas si vous voulez. Et pourtant, ah est-ce qu'il alors que c'était vous allez vous allez que allez là, allez vous allez alors prions oh là là et puis, allez vous allez vous allez vous allez vous et c'est allez vous dit, mais allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous allez vous que vous allez vous possible, vous allez vous allez vous allez vous la Et soeur, j'ai toujours dit ici, si vous pouvez ne pas croire, mépriser l'homme que je suis. Ce n'est pas un problème. Vous ne pouvez quand même pas me nier que le Seigneur est ici. Si quand même le fils, avec la peu de connaissance que vous avez, que vous sachiez, pour moi, il est quand même ici. Frère, sachez effectivement c'est que vous serez condamné. Mm. Avoir entendu la voix. Et on va endurcir votre cœur. Oui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les juifs qui étaient censés pouvoir croire leur paix était montée là, en plus, nous connaissons, on ne peut pas nous apprendre, nous, nous savons, et puis nous accrochons. Satan est vraiment très réservé. Quand Dieu vient te délivrer, il t'envoie une connaissance. Il est vraiment érodé dans la marche effectivement, de Dieu pour te garder toujours esclave. Oui. Uh -huh. Et vous dites, mais frère, tu peux entrer, oui. voir, nous traîner dans ce que Je vous la vérité, frère. N'est-ce pas que le Seigneur dit, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes Amen. ici et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Amen, alléluia. C'est cela, mon frère, il a peur que tu sois affranchi, ma soeur, parce que si tu es affranchi... Il n'aura plus l'occasion de voir ouais. que les troubles ouais. avec ton mari, ouais. avec tes amis. Parce que c'est pas toi, C'est le démon. Qui vient là et qui crée les limitiers, les insultes, effectivement. Comment tu peux détester ta soeur, c'est ta propre soeur ouais. C'est ça dans ouais. la Amen. Ouais. Comment tu peux aider l'enfant de ton frère ou ta soeur, c'est ton enfant C'est vrai, non ouais. Ouais. Vous devez le savoir, frère, parce que quand nous avons pris au Seigneur, nous sommes devenus là. Amen. Quand les soucis frappent mon frère là-bas, c'est aussi ton souci. Amen. Si tu t'en. Au final, il y a la avec son problème. il y a un problème. Il n'y a, a pas de doute. Les larmes de douleur de ton frère et de ta soeur, c'est aussi ton bonheur. Amen les joies de ton frère et ta soeur, c'est ton bonheur, non? Amen. Je veux dire, parce que quand j'ai eu à pouvoir présenter les deux filles, la enfin, le fils, le fils et la fille, donc le frère Odon et la soeur Gloria, hein? J'ai vu la. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais vous voyez la joie? Parce que tout le monde ici a considéré Gloria comme sa fille. Alléluia, Et maintenant, maintenant, ça fait la joie de mon frère, mais imaginez qu'on ait présenté le fils de quelqu'un d'autre ici. Et notre fils, ça dit bien. Alléluia! Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La... Mais pour toi, oui. Pour toi, on si on ne fait pas, pourquoi on n'a pas fait Il dit Mais toi, quand on de l'autre, effectivement, ton carton, je ne suis pas d'accord, hein? je ne suis pas d'accord. Et puis, il n'a pas la fait. Frères et sœurs, je veux que vous soyez instruits. Savoir, c'est le jeu pour tout le monde. Si tu le fais aussi pour l'enfant de quelqu'un d'autre, il le jour on fera pour l'enfant de Comment tu vas réagir Si tu vois les autres, se sont pas contents. Pour l'autre, tu as tué, tu l'as fait moi, je ne sais pas, Mais maintenant, on peut pas te le dire, tu vois, quoi, quand on vous en a la joie. Mais quand même, on peut être mon enfant, il faut quand même se réjouir. Donc, Amen. ayez de l'amour. Et agissez Amen. avec les dons de cœur chaque enfant, pour chaque frère. Parce que ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites aussi des Amen. Que Dieu vous bénisse les, Amen. les, Amen. les, Amen. les Amen. Salut à Aide-nous encore à être égé par le nous encore à marcher encore pour ta gloire bénéficiaire. Oh, à chanter la chose des yeux pour ta gloire. Béni soit-il encore en ce moment. Oh, notre Dieu. Notre roi. Notre soeur. Merci pour ta pensée. Merci pour ta pensée. Merci. Nous avons encore nous avons nous Oh, tu encore nos cœurs, nos âmes, mon nous en Oh, Dieu, soit si la vérité à toi est touché et que les saluts soient connus aussi bénévole personne soit béni encore en cette matinée mon bébé personne merci encore pour mon frère merci encore pour ma soeur père oh nous sommes heureux de vivre encore pour toi personne et dans ce moment quand même mon bébé seigneur regarde et ainsi encore aujourd'hui mon soeur est venu me et à la grâce nous voulons vivre pour toi nous voulons lâcher les et la façon de faire ça et ta paix et ta permission Bénis ton père, béni chacun, béni chaque frère, béni chaque soeur. nous te remercions pour tout. Loire journée à toi, merci pour le pain de nos péchés, la grâce d'Éternel a ramené à toi, en ne voulant plus passer au passé, Seigneur, nous voulons simplement aller à nos où Dieu. ta grâce à toi, est pour ce que tu as fait, Seigneur. Oh Dieu, ce que tu continues de faire, en pour nos pères, Seigneur, libère ma soeur, que soit vraiment libre, avec Satan, ne revienne plus belle, Réellement que la liberté soit dans la sainteté, dans la joie, la reconnaissance, qui est réellement toi qui a fait, à la grâce pour voir comment nous séparer de toi, mon béni, mais personne. Oh, ton amour à toi nous a la dans la sainteté, père. Béni soit-il encore ce matin. Par à toi, nous t'avons aussi prié, père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci.